Salut Youtube Je tombe avec un ultra qui est sub depuis 16 mois. Et on va faire une game où on va se faire bolosser par des ordures qui campaient en haut d'un truc. Ils étaient trop forts, en hein ok l'autre te détruisait. Du coup on s'est revive, revive, revive, revive. Mais au final, ça se passe bien, ça se finit bien. Je vous laisse euh, regarder, découvrir. Pensez à liker, commenter. C'est pas bon là. C'est la fin de l'entraînement. Oula vous... Oula, j'ai eu la carotide Oulala là là Putain la carotide, c'est pas du tout là je, je raconte n'importe quoi, chat. La fémorale Voilà, c'est ce que je voulais dire, les gars C'est ce que je voulais dire Là, par contre, c'est la dernière Donc, euh... Tu vas sur l'hélico, toi Ouais C'est notre chance ou jamais C'est rentré à l'étage Non, c'est pas possible Allez, pète Allez, bordel Oh, mais quel... Jeu de merde Allez mec là on passe en mode rage mode On le rappelle Monsieur Flo est un ultra depuis 16 mois Ouais c'est eux qui est rouge T'es ou... trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort! Oh mec, il m'a mis, mis la dose le mec! Déjà, je te il m'a mis la dose, c'est la dose! Oh, ouais. Il est tout seul? Ouais, ouais, ouais! Il, avait, euh, il lui restait 10 HP, poulet! Prend, euh, prends la petite prime! Euh, là? Il avait un skin de base? Ouais, c'est ça! Ok! okay. Ah moi il m'a il m'a brisé frérot, il est il s'est posé de côté Pa pa pa pa, pa. sur moi là tu Prends la prime, tu prends le camion et hop, <rire> et, go, et go sur ça <rire> sur ah, direct pas la prendre, Mais pas frérot la pourquoi je dois attendre deux minutes que tu te déplaces entre chaque truc Mais je peux pas prendre la prime, regarde Mais la aller. prends pas alors Je me tâte, je me tâte à faire n'importe quoi Mais il y a le camion là sur le... Vas-y, je top fais n'importe quoi là. mec, mais c'est ta faute <rire> J'ai pété les plombes Allez go Mais oh t'es à 300km Ah Sur moi, ça. Avec la chance que j'ai, il y aurait eu moyen. T'inquiète pas. T'inquiète, c'est ma faute. T'inquiète, t'inquiète, je veux retourner au champ et je te réagir, Tu je veux prendre le colis. Dans l'idée, je comptais faire autant de kills que possible et crever pour que. Bah, euh... Parce qu'en gros, il y, y, y a quand même un gros gain de temps entre faire le chemin de là où j'étais à, à toi <rire> Euh, je vais jouer à M82 pour rigoler un peu Ok, je vois un autre mec là ici Il est de rose Putain mais t'as les yeux de... Son pote il est derrière ici là T'as les yeux du faucon frérot. J'ai que... J'ai le mec derrière la voiture Là, t'as vu là ici Ouais il est, il est knock, il est knock Et sur la pierre là, à droite de la pierre je prends ma ligne oui C'est C'est une rose qui joue bien Faut vite prendre qu'on décale sur la droite Si tu veux survivre Le, me le mec joue bien, t'as vu comment il a fait Il a fait exactement le même move que je fais euh, Frérot t'avais raison, ils vont à la zipette Ça, ça a pris la zipette La rose a atterri sur moi. La rose a 1 HP. 1 HP, la rose. Bon, peut-être qu'il s'est re entre temps. Il joue plutôt bien. Ah, ça pardonne. Bien joué, poulet. L'autre arrive au-dessus. Il chouard. arrive au-dessus. Il court dessus à ta diagonale droite. À l'arbre. Premier arbre, le palmier. Le deuxième arbre. Troisième arbre. Plus à droite. Voilà, exactement là. Nice poulet, bien joué Mais pourquoi j'ai pas de chance comme ça <rire> C'est pas grave la peur. une prochaine fois Te fais... Ah mais attends oh, c'est pas fini, c'est pas fini Mais <rire> je crois en toi, je crois en toi Aïe aïe aïe l'impression. C'est bon, il y a, a 8200 personnes et il y a un mec euh, aussi du, du staff Twitch qui est là. Ah. Qui te merde. surveille. Ça va mieux là. Il va bien le yob La forme Un yob j'ai rentré une game masterclass T'as dessus que j'ai cru que c'était fini j'allais déconnecter En fait t'avais ton goulag Ah ouais, bah as... oui j'ai vu j'avais pas que j'avais le goulag Bah, bah je sais j'ai bien vu que tu savais pas j'en savais rien non plus On en savait rien <rire> Bordel Ah en mec contre, à ta droite droit passe, à gauche, passe à gauche passe à gauche passe à gauche Tu fous le camion à cover tu fous la, tu fais l'AREA frérot et si, ja et si jamais, cours, euh, cours euh, prendre la zip, la zip, tu vas être bien. Tu fights Si t'as besoin d'aide, je viens. Tu me dis. Non, t'inquiète Oh là là, je suis mort. Oh Merle, merde. J'ai voulu remonter dans le camion et il l'a fait péter. Ah ouais, ouais, si ouais, ouais, bah, ton camion était low, euh, lapin. Bah ouais. Putain. Mais t'inquiète, tu bon, m'as réanimé. T'es un héros Beaucoup te considèrent comme un héros. C'est quoi ton pseudo de, du sur nice. chat! Bah, ouais, ça doit être B-Boy Flow, pareil, je pense. D'ailleurs, je vais mettre un petit ultra là. Oh non! Oh! Carrément! Tu. Tu savais qu'elle faisait aussi mal cette arme Euh, c'était ça là ce que t'as fait. Hein. Ah, c'était ça C'était ultra crado. Tu peux ping Merci. Oh, il y a toujours un mec à droite. T'as vu le move Aïe aïe aïe. Tu veux que je saute dessus Non Je veux que tu partes là-bas. va sur la sur la loupe comme je t'ai dit ouais je vais sur la loupe je vais sur la loupe je suis descendu de la voiture et je suis remonté dedans finalement FIRE FIRE ah. <coughs> ça fait super mal à la gorge de les fire yo bion c'est le plus mignon le yo Ah mais c'est le même qui l'a qui tué J'ai rasé C'est marrant Putain, Il a.. On a la réa gratuite toujours, si on veut pas perdre trop d'argent. Ouais, mais je sais pas. Mais pas, où y a je pas vais de aller shop là. aux alentours. Hein. Ah, mais je reviens hein, j'arrive. Ouh ça va snipe. Je dirais euh, nord-ouest. Nord-Ouest, Nord-Ouest Bah attends, ouais, Nord-Ouest, nord Ah Ouais, ouais, mais, mais c'est euh, les gars... Non, non, les... Non. Mais c'est les HTD, frérot, qui m'ont tué Aïe, ouais. ah, mais ils sont sur la tour T'es vu Si là Ils sont... Ils me oh, sont dessus aussi, quoi, frérot c'est ah, que j'ai ramassée Ah, frérot, frérot. c'est la merde Genre, je comprends... Tu... Là, y'a plein de mecs qui vont arriver d'ici aussi je comprends R, les gars Je ramasse notre arme, elle pue, elle pue celle-là mais c'est pas possible Non mais frérot, ces enfants de pute, ils sont trop forts Attends, attends. Désolé, tu rien encore. Moi oh, Ça se tente, t'as les retours au colis, là Bien sûr. On va, on va, att va attendre que le cercle touche et on va y aller, ça te va Ouais. T'as tes armes toi Ouais. J'ai l'impression oh, que. Oh tiens, ah. j'ai des, des armes pour toi. Ah, il bah est est mort, il... Ouais, non, mais il est mort dans deux secondes. Ouais, mais faut voir les armes qu'ils ont, les mecs ici. Ouais, ça... La, la ah, rigole. Tu peux pas jouer avec ça Tu peux pas jouer avec ça Oh, tu, tu fais la princesse là un peu. <rire> C'est au retard, frérot. Ouais, je vais garder la X50, mais. La ah, merde. Il, il zoome vite ou pas Vite fait. Ah oui, je les vois, je les vois, je les vois là. On prend le caillou, on prend le caillou. T'es en train. Le caillou de gauche, même, hein, il est mieux À A mon avis. J'ai besoin de toi, frérot, tu t'en doutes. Ouais, j'ai la ligne là, mais. Tu rien, hein, j'arrive. my oh god, man. Oh fuck. Nice cover, sublime, frérot. Ouais, j'avais les lignes à la X, mais faut voir l'arme que j'ai. Juste, je te le dis. Ok, là, ici. Oh, c'est quoi cette arme? Crac, crac, crac, crac. Knock. Yeah. C'était une confirmation, mais elle a pas marché. Oh, c'est les enfants de pute! Ok, même endroit. Go les tuer, go les tuer. ils J'ai besoin, besoin de rusher, frérot. Genre, euh, win la game, je dois les tuer. Vas-y, je te suis, je te suis. C'est eux qui m'ont tué 2-3 trois, trois fois là. Je l'ai vu. Oh non, j'ai pris une balle de derrière, gros. Contact. Je back. Fais gaffe, j'ai pris une balle de derrière. 210 Et ça, ça rush en moi, ça rush en moi, je les entends au-dessus de moi Tiens on avait un Ah t'as bon C'est win ma poule Oui Bye. On a tellement souffert! Grave oh, ce gars! On a tellement a souffert! Oula qui nous sauve la game! 25 kills quand même, c'est pas. Non, 23. 23. Elle était pas gagnée! Avec les ordures qu'on avait dans le dos, elle était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas gagnée! Cette game de la galère, la game de la rue, frère! What? En fait, j'ai mes armes toute la game. More than you, you suck. Stay in the bush, bitch. Mec, genre il y avait personne derrière nous. Je rush les deux mecs et d'un seul coup, il y a pas Escobar qui est accroupi, viseur fixe sur moi. Je te fais des bisous, lapin, et à la prochaine. Au top. Allez, ça marche. Bye.